Bonjour à tous et bienvenue au CNAM Centre. Quelle que soit votre situation, le CNAM peut vous proposer un projet de formation en accord avec votre projet professionnel et personnel. Qu'il s'agisse d'obtenir un diplôme ou une qualification reconnue, d'actualiser ou développer vos compétences, de vous réorienter ou changer de poste, ou tout simplement vous réinscrire pour l'année 2016 et poursuivre votre formation. Venez nous rencontrer durant nos forums et sur les salons de l'orientation en région Centre-Val de Loire, où nos équipes se tiennent à votre écoute pour faire le point et vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. À Orléans, au forum Ecnam, au lycée Benjamin Franklin, le 16 et 23 janvier, de 10h à 13h, du 27 au 29 janvier, de 13h à 19h, et du 3 au 5 février, de 13h à 19h. À Chartres, au forum de l'orientation, au parc des expositions Chartres Expo, le vendredi 29 janvier de 9h à midi et de 13h30 à 17h et le samedi 30 janvier de 9h à 17h. À Tours, au Forum CNAM au lycée Grandmont, le 16 et 23 janvier de 10h à 13h, du 27 au 29 janvier de 13h à 19h et du 3 au 5 février de 13h à 19h. Également au Forum de l'Orientation au Parc des Expositions du 15 au 16 janvier de 9h à 17h. À Blois, au Forum CNAM sur le campus de la CCI le 21 janvier de 13h à 19h et au Forum de l'Orientation au Gymnase Tabarly le jeudi 4 février de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Également le vendredi 5 février de 9h à 17h. À Bourges, au Forum CNAM à l'IUT les 16 et 23 janvier de 10h à 13h, du 27 au 29 janvier de 13h à 19h, et du 3 au 5 février de 13h à 19h. Et à Châteauroux, au Forum CNAM sur le campus de la CCI, le 4 février de 13h à 19h, et également au Forum de l'orientation au Hall des expositions de Belle-Île, le jeudi 21 janvier de 13h30 à 21h, et le vendredi 22 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Merci pour votre attention et retrouvez toutes ces informations sur nos réseaux sociaux ou sur notre site knam-centre.fr. Au revoir.